Ma vision et tu As mis ton nom sur mes lèvres Voilà pourquoi je te chante Je t'adore, je t'élève Tu as changé ma vision Et tu as mis ton nom sur mes lèvres Voilà pourquoi je te chanterai Voilà pourquoi je t'adore voilà pourquoi je te chante Des choix tu m'as choisi Afin que je sois pour toi Un sujet d'honneur et de joie Et que tu déposes en moi ta loi Et tu m'as établi Comme un prince auprès de son roi auprès de son à aimer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 la lumière, yeah. le serment de ta parole commune T'adorer, t'adorer, t'adorer devant les anges et les nations. Yeshua, je t'adore, je t'ai lève. Yeshua, je t'adore, je t'ai lève. Yeshua, je t'adore, je t'ai lève. Je T'es Seigneur, car tu es fidèle et puissant. Ton royaume n'est pas de ce monde, mais il est justice, paix et joie par ton Esprit Saint. Que la gloire te revienne, Père. A toi la louange, l'honneur, l'adoration, les acclamations. Et que nos vies soient pour toi un parfum de bonne odeur. Et que ton règne vienne, afin que nous puissions faire ta volonté.